Salut Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Euh, Ferrari vient de quitter la Grande Guerre France-Espagne que voici. Euh, J'ai rassemblé mon armée en Bosnie, grosso modo. Euh, J'ai pas vraiment intervenu dans cette guerre où il a cédé deux provinces au moins. Je crois qu'il a aussi rendu des trucs à Venise coupé en tout cas. Euh, mon objectif étant de l'attaquer pour prendre Rome. Ça me paraissait plus intéressant comme ça. On va faire un claim sur la Croatie parce que le fait que la Hongrie ait des revendications ne me suffit pas pour leur déclarer la guerre. Et après on avisera sur ce qu'on fait. J'ai beaucoup de sous. Prenons un bon, bon bonhomme. J'avais rien de rien d'important à prendre. C'est une institution, d'accord On va commencer à économiser. Ça me coûtait plus de 5000 Maintenant que mon pays est vraiment géant, euh, l'avantage c'est que si je prends une province à eux, elle aura la bonne euh, truc, même si ça commence à se répandre sur Biga. C'est à peu près toujours les mêmes villes qui prennent l'institution très vite. C'est marrant, je trouve. On a une revendication sur les hospitaliers, même pas. Territoires génois. Ah oui, Gênes est contre nous. Il y en a pas de revendication sur les territoires génois. Non. Euh, la Moscovie a attaqué les Ouzbeks pour une province. D'ailleurs, ils ont fait tomber un des deux alliés. Ils sont en guerre contre le Yémen. Je les ai pas laissés passer. De façon à ce que la guerre dure le plus longtemps possible. Ça leur coûte des sous et tout. Euh, je les ai avertis. Donc, ils peuvent pas attaquer la Transoxiane ni Nogai. D'ailleurs, ils défendent euh, euh, les deux. D'accord. Ils Croient qu'ils sont de poids. Tant qu'ils défendent Nogai et la Transoxiane, je vais manger sur eux plutôt que sur Nogai et sur la Transoxienne. Hein. Tant pis pour eux. Euh... On a beaucoup avancé de ce côté-là. Je regardais un peu les provinces euh, productrices de soie. Il y en a une jusqu'au Japon. Ça veut dire qu'il me faudra une armée à un moment ou à un autre. pour... Euh, une flotte pour faire transférer mon armée. En attendant, il faut vraiment, vraiment que j'avance sur. Euh, je pense, Delhi, Bengale. Euh... Et peut-être que après je peux faire un. Je ne suis pas obligé de prendre des provinces côtières à chaque fois. Je peux faire un saut directement dans le Lanzang ou la Utaya. Et à partir de là. Euh, je sais pas trop. Avoir une, une puissance euh, genre sur la côte du Bengale plus ces côtes-là, ce serait chouette, je pense. Ça me permettrait d'aller prendre d'autres côtes indépendamment. Enfin, sans faire des chemins terrestres géants. Après, je les mets en compagnie commerciale et le souci est et résolu. Euh, voilà voilà je regardais aussi un peu l'état religieux la réforme se répand en Lituanie elle a touché aussi la Moldavie il n'y a plus les foyers donc a priori ça sera fini la France a l'air d'être un état qui tolère les trois religions à majorité catholique euh, la Bohème reconvertit doucement ses provinces c'est resté catholique dans le nord euh, L'Écosse, qui représente à peu près toute la Grande-Bretagne euh, est restée catholique voilà, voilà. Euh, le Yémen est devenu vachement gros. Et Kafa... Est... Non, Kafa Copt, est copte, c'est ça. Kafa et la Lodi. Il euh, n'y a pas grand monde avec qui prendre l'expansion agressive par là. D'ailleurs, eux, ils en ont pas beaucoup. C'est curieux que eux, ils aient l'expansion agressive, mais pas eux. Alors a priori, euh, si je finis de manger les Mamelouks, c'est la Lodi qui va prendre. Pas Katina, Tombouctou, euh, les autres provinces là-bas. Mais bon. Il euh, faudrait que je continue à avancer sur les Mamelouks surtout les provinces Claim si je termine ce gros paquet là euh, j'aurai des revendications euh, sur euh, le reste des mamelouks de ce côté là puis Tougourte etc ce qui permet de prendre des provinces désertiques pour pas cher même si ça me met de l'expansion agressive contre l'Espagne, contre Trem Tlemcen, probablement tout cela aussi euh, et c'est pas trop le chemin qu'il qu faudrait que je prenne il euh, faudrait que j'attaque euh, l'Afghanistan, Al-Acha et Moscovie euh, une fois que la trêve sera terminée. Le Gujarat ne rejoint pas la Koa contre moi alors qu'a priori il a toutes les raisons pour le faire. Peut-être que je parais puissant. Pas... Enfin, J'ai bon espoir que la Koa se désagrège euh, une fois que la France et l'Espagne ont fait la paix. On verra ce que ça donne. Et je faisais une revendication sur la Croatie dans l'objectif de leur faire rendre toutes leurs terres, sauf peut-être une province, à l'Hongrie. On va attendre la fin du mois. Donc là j'ai deux options. Soit j'attaque la Croatie, il y aura juste Venise. Venise, ils ne me font pas très peur. Euh, soit j'attaque l'Autriche. Là il y a plus de monde. La poème ne vient pas de mon côté parce qu'elle parce qu la... qu est empereur en fait. Je me ferai bien la Croatie et après on ira taper sur Venise peut-être. Euh, ou alors Ferrari. Option tout à fait différente. Oh, J'ai même ma caisse du Belly. On va prendre Ferrari. Euh, je pourrais demander Urbino, mais en pratique je lui demander Rome. Voilà. C'est parti. J'ai pas le droit de passage. On va appeler la Bohème. En espérant qu'ils aient le droit de passage. Ah bah, suis-je bête. Alors, vous, vous allez là essayez d'aller directement au fort d'après Mais pas très malin On va envoyer ces armées là Je pense que c'est suffisant Mes armées sont un peu à taille différente C'est pas très grave L'Autriche a des rebelles Mais pas des séparatistes hongrois Qui sont les seuls qui m'intéressent vraiment On va mettre mes bateaux chez moi Je pense que ça ne me coûte rien de les laisser chez moi la salle, mais... Quand même Euh, je sais plus à combien de trop j'étais. Beaucoup trop. Il faudrait vraiment que je prenne la tech 16. On va pas mettre dans les compagnies commerciales sinon ça va augmenter mon bonus. Je sais pas s'il il y a des malus qui s'arrêtent au bout d'un moment. Coût de légitimisation, impact de l'expansion agressive, amélioration des relations qu'on est conseillé, motif de coût de la stabilité. Ils ont l'air de tous. Euh... Euh... Enfin, J'ai l'impression qu'aucun ne, ne... ne s'arrête au bout d'un moment. Il y en avait un qui était bloqué à 3%, mais maintenant il n'y est plus. Euh, le reste des armées va marcher vers. Euh, je peux pas aller à Gênes, du coup, je me suis moi-même coupé le, le chemin. En guerre contre Silei, ils sont alliés à eux Ouais. Ok, ah, il faut que j'ai une armée qui reste à Silei alors. marcher par là bas et on marcher par là j'ai beaucoup de bateaux probablement beaucoup plus que allons-y l'Espagne gagne pas trop je les aide vraiment pas beaucoup ça je comprends que ça les aide pas à gagner alors par contre ouais, ouais ils ne font que passer euh... <rire> je me bats aux côtés des autrichiens Est-ce que je la prends maintenant Non, on va attendre. Il va me falloir des sous. Pour ça, il faut des périodes de paix. C'est plus, plus efficace. Euh, autre euh, idée. Nous deux, alors si la Suisse. Si on peut faire ce repli à la Suisse. Je ne sais pas dans quel camp ils sont. Ah Ils sont avec Ferrari. C'est d'autant plus important que je m'en occupe alors. Espagne a accepté l'offre paix blanche de la part de l'Écosse. C'est bon pour nous. La France est fatiguée. Même si ils contrôlent tout leur terrain. Je sais pas ce que je vais pouvoir demander. J'ai peur de prendre trop trop d'expansion agressive. Je suis pas très haut, mais Rome, ça risque de faire énormément. Fin ah, du siège de Ferrari. Fin du siège de com, ça c'est mauvais signe pour eux, fin du siège de truc là-bas, on est combien là 36, prendre un général de plus, il est très bon, allez dépêchez-vous avant que le fort tombe, je pense pas que j'arriverai à temps, oh aussi j'ai eu énormément de chance, on a gagné une bataille navale où on a coulé tous les adversaires, Ils ont fait la paix blanche. Bon. J'aurais pu m'investir un peu plus pour les aider à gagner. Voilà, tout le monde s'en va de la cour contre moi. Rien de surprenant. Question, est-ce qu'il s'arrête J'ai pas l'impression. Séparatiste Omanet chez Doualassir. J'aurais donné des provinces récemment, je crois pas hein, en plus. Séparatisme, faubourg sordide, lastit de guerre, bourgeois, ils ont plein de malus. Bon, le truc est qu'il me faut une armée pour aller s'en charger. On va mettre une demi-armée sur le coup. Les baluts se sont fait manger. En fait, j'aurais pu prendre des territoires à eux. Ça aurait rien, rien changé d'important. Euh, L'autre armée va faire des sièges. Euh, mercantilisme c'est bien gêne voire réformée d'accord on a écrasé une armée sur le chemin sans même que je fasse à... attention c'est quand on a un grand pays euh... qu'est ce que je peux demander je voudrais rome Déjà beaucoup pour eux, Venise, Ferrari, Naples. Si je demande cette province là en plus, il y aurait en plus l'Autriche et tout. Bon, on va la jouer safe, on va faire sortir Siley. J'aimerais demander une province quand même pour la Hongrie. Là ça fait 11 de surexpansion. Si je la demande pour la Hongrie comme ça, c'est pas plus intéressant. Bon, on va les le faire sortir comme ça, eux quand même. Et tant pis si jamais il y a Naples et Venise qui peuvent rejoindre. Ah J'ai plus le passage. Euh, la Suisse, euh, ne les gardons pas longtemps que nécessaire oubliez l'autriche donnez moi des sous c'est très bien continuez à faire quelques revendications au cas où on va s'arrêter on a tout pile la... la fin des revendications transoxiennes euh... Je l'ai fait un peu au hasard, à vrai dire. Nogai, j'en ai plus. La Moscovie, j'en ai pas. Du tout, c'est embêtant. Ils sont à plus 13 et ils sont toujours pas en train d'affronter les Ouzbeks. Ça, c'est bon pour moi. On va bientôt faire la paix, il faut que je garde un diplomate. Florence est tombée. Ouais, au sommet c'est fini. Rentrons. Ah, j'avais envoyé une armée pour. Euh... Mais finalement, ils ont fait la paix avant. Ah bon. Et j'ai une armée en Hongrie. Oh, en Bohème. Euh, Je crois qu'on va envoyer mes armées en Russie. Elle, elle va de l'autre côté. Je comprends qu'elle fasse un chemin un peu différent. Euh, C'est quand la fin de la trêve J'ai même pas regardé. 20 Ce serait bien si je me trouve une petite autre guerre avant Les mêmes je crois que j'ai aussi une trêve Plus longue, en effet euh, Les gens sont sortis de la quoi À la limite je peux attaquer l'Afghanistan Allié à Delhi uniquement Ou à lasar Allié à Yémen Ça m'arrange pas tellement L'idéal serait que je puisse m'en prendre euh, à la Transoxiane par exemple le truc, c'est qu'il y aura la Moscovie, donc ça m'arrange pas du tout. C'est d'ailleurs curieux que la Moscovie puisse les défendre alors qu'on a une trêve avec eux. Comme moi, ça me paraît curieux. Là, cette petite truc, c'est devenu le vassal de l'Afghanistan. Je vais pas faire de guerre en Europe, je vais pas attaquer les Mamelouks. On enfin, reste pas 10 000 choix. Hein. Euh. Bah, ben, on va placer nos troupes pour la Moscovie. Ça me permet, je ferai la paix avec. Euh, D'ailleurs, je peux déjà commencer à faire des économies monstrueuses. On prendra l'institution d'abord, et puis voilà. Euh. Donne-moi Rome. Ça ferait Autriche 51, Venise trop, Naples trop, Sileï trop, Ferrare trop, Gênes probablement trop aussi. Bon, si j'ai voulu prendre une province de plus, c'est ma faute. Trois de troupes qui passent au même endroit, j'aurais dû faire attention. On, a, on est combien sur la réserve On est très bien par rapport au total. Ouais, je pars stable. On va rien faire rendre. J'ai un marchand de plus, j'avais pas fait gaffe. De où est-ce qu'il va tirer Bah, Sora, ça tombe sur deux nœuds que je contrôle. Astrakhan par contre ça perd autre part. Ça part autre part. transfert de puissance commerciale. Ouais. On tire 9. Je me fais quasiment 100 ducats. Ça c'est très fort. Oh, J'ai laissé passer. Est-ce qu'on attend une année de plus ou est-ce qu'on dit tant pis il n'y a plus l'Autriche, on va dire, tant pis. On a une trêve avec Gênes, ils ne pourront pas rejoindre. Il faut que j'ai Rome de façon légitime. ou Possède légitimement la province de Rome. Euh, Est-ce qu'il y a un bonus à contrôler Rome 1 sur 3 nous contrôlons les villes saintes de la Mecque et de Médine, avec elles les lieux saints les plus sacrés de l'ensemble du monde musulman. Hein, je trouve l'habitude de jouer à un catholique pour qu'il rentre, donne un bonus. Mais en fait, euh, il me faut la Mecque et Médine. Je ne sais plus trop où c'est. La Mecque, c'est par là. Ou Médine, je ne sais plus. Ça se trouve les prénoms. Les provinces, en plus, ne sont pas les bons noms. Ah, c'est Médine. D'accord, Madina. Et la mec. Ah, c'est juste à côté! C'était celle-là que j'avais en tête. J'ai encore un marchand? Et je ne l'ai plus à Astrakhan. J'ai dû le gagner et le perdre. Le, le perdre puis le gagner. Quelle compagnie commerciale est très juste? Celle-là, 51%. Et il faut au moins 51%. Hormuz. Eh bien, on va ajouter des provinces. va être sûr de garder le marchand. Ça se trouve, c'est lié au fait que mon vassal est des rebelles. 28 000. Euh, 2800 pardon. qui est mort après on pourrait payer un. de ce que je gagne on pourrait même payer un niveau 3 on va prendre un niveau 2 pour l'instant il faudrait que je vérifie tous les en temps qu'ils sont bien protégés mon côté aura pour dit on touche plus euh, S'il n'y a que Venise qui peut rentrer dans la coalition contre moi, ça m'arrange. La Rome, ils sont pas rebelles. Et ils ont finalement été transformés en protestants. Je trouve ça plutôt fort. On va pas donner la province tout de suite. Si on va la donner... ouais, Il me rapporte un Ducat parce qu'elle est dans une compagnie commerciale. C'est très fort, très très fort je trouve. Après, c'est une très grosse province, mais elle est à 90% d'autonomie et pourtant, production marche à fond. Euh, euh, euh, euh, euh, euh. Je suis pas très proche euh, de la relation diplomatique en plus. Il que je m'attaque à l'Afghanistan. Je j'ai pas de trêve avec eux. Si j'ai une trêve 24, bon, on va attendre la trêve de la Moscovie plutôt, c'est plus court. Sauf si je peux me faire à la SAA facilement. Le truc, c'est qu'ils sont alliés à Yémen. J'aimerais avoir une frontière avec le Yémen avant de me retrouver en guerre contre le Yémen. Ça, je pourrais leur réclamer des terres euh, pauvres et désertiques. Je pourrais déjà donner des provinces à mon vassal, ou les prendre pour moi d'ailleurs. Euh, mais ça implique de passer en bateau et c'est pas top. L'Autriche a pris l'institution. La... Oh, Moi j'ai encore un peu de chemin. 9 provinces. Il y a Rome. On a fini une conversion. Ces provinces-là 1, 2, 3, 4, 5. 6 avec Rome. 7 pour la province de Azerbaïdjan. 8 pour la province de Kairi. Et 9. Euh, celle-là elle est en transoxéenne elle n'est pas chez moi Moscou ok c'est tous les toutes les provinces de Carrefour Régional plus euh, certaines provinces qui étaient à côté euh, de provinces Carrefour Régional et très développées ouais, Constantinople reste beaucoup plus développée que ses voisines mais 25 c'est très fort c'est la nique 17 on va prendre un niveau de ce que je gagne là, j'aimerais bien qu'ils m'offrent plein de niveau 3 euh, moitié prix. Je sais pas si... normalement ça me colle pas de malus parce que j'occupe Rome. <rire> je pourrais garantir l'indépendance de l'Espagne. Enfin, Ils sont tellement petits. Ils ont quoi comme colonie Nouvelle Castille, Cadena espagnole, Florida, Louisiane espagnole et Tierra Austral. Ça en fait un sacré paquet. La France, ils ont juste une colonie, je crois. France arctique, ouais. Euh, protection du pèlerinage. Après sa campagne spectaculaire contre les Mamelouks, le sultan Selim Ier accepta l'hommage des... du shérif de la Mecque et adopta le titre du Kalim à Amasania, gardien des deux villes saintes. Je rends d'assurer la protection des pèlerins se rendant chaque année à la Mecque et à Médine pour les rituels du Halj, un des piliers de l'islam. La défense des routes du pèlerinage est par conséquent devenue l'une des sources de légitimité les plus importantes pour la dynastie ottomane, car il s'agissait d'un devoir de toute première importance au jeu de tous les musulmans, devoir qu'aucune autre dynastie ne pouvait remplir. Eh bien, c'est plein de points gratuits, euh, même trop en diplomatique. Euh, on va peut-être prendre l'institution maintenant, alors. Je développerai bien cette province-là. Voilà. Adopter. On va faire... Un an. Deux emprunts, si j'ai besoin. Adopter. Et nous voici à jour, sauf pour la tech diplomatique. Euh, il faut qu'on continue d'économiser pour rembourser nos emprunts. Ouais, faisons ça. Et je voulais regarder ce qui se passait euh, ce côté-là. Siac est très grand. Euh, faire des colonies, c'est pas débile. Parce que... Il euh, n'y a pas de province productrice de soie aussi bas. Mais c'est des provinces en plus gratuites. La nouvelle c'est qu'il n'y en a pas. Et il n'y a pas de pourcentage, sinon on verrait des zones euh, assurées. Il n'y a pas de pourcentage de chance qu'on obtienne de la soie sur une de ces îles-là. Ça c'est bien. Alors l'Espagne a des terres là-bas, pas beaucoup. Euh, mais ça implique que je choisisse une tech euh, coloniale. Peut-être que je peux prendre la commerciale ou expansionniste. Je sais plus, il y en a une qui donne un seul colonisateur et des... Dans deux colonisateurs et un marchand. Expansionniste, ça m'intéresse plus alors. C'est bien expansionniste. Euh... Venise a des fanatiques réformés. Dans un pays réformé, ils luttent contre la dernière province catholique. Bon. C'est étrange. Je n'ai pas d'autres mots Mince j'en ai mis deux au même endroit Bien la peine de les couper en petits, petites armées Si je la mets tous au même endroit euh, Ce que je vais probablement faire sur la Moscovie C'est que je vais leur laisser leur province de fort Et je vais prendre toutes les provinces autour J'aimerais bien les couper en deux Peut-être en prenant un, deux, trois comme ça euh... Oh elle est très développée celle-là je ne pensais pas de façon à ce que ça leur complique la vie. Parce que pour passer euh, d'un côté de leur pays à l'autre, euh, vu qu'il n'y a que des territoires, il euh, n'y a pas d'accès à la mer par là-bas, euh, il faudrait qu'ils passent sous moi et au sud de mon pays, ça veut dire soit par ici s'ils ont les trucs, soit complètement faire le détour de l'Afrique en bateau. Enfin, une vraie galère. Ce serait couper leur pays. Euh, qui les, emb qui les embêterait beaucoup beaucoup euh, Peut-être qu'on peut leur imposer la paix Non on va pas On va pas, on va pas leur imposer la paix Je suis pas copain avec les ouzbeks Ils sont dans la coa contre moi même Ah on attaque l'Autriche Ah c'est vrai On pouvait attaquer l'Autriche Et j'hésitais Parce que j'ai pas La possibilité de prendre des trucs Ça m'embête grouper nos armées on va dire oui bien sûr mais on va peut-être pas participer à la guerre de façon active, ce qui va rien me donner je pense du fait que j'ai une coalition qui me tombe sur le bout du nez ce qui pourrait m'intéresser le plus c'est des points de démonstration de force si l'Autriche est toujours non d'accord par contre la Moscovie est assez grosse ça c'est un truc que je n'avais pas vu venir Et j'ai un marchand libre en plus de celui de l'Astrakhan. Qui sort d'où Je ne sais pas. Hormuz, on reste à quasiment 52%. Bien, on va tirer du commerce depuis. Samarkand, ça part sur Astrakhan. Il y en a une partie qui s'en va. Si je le mets sur Perse, ça, ça ira forcément sur Alep. Ou alors je peux tirer d'ici. Il y a zéro qui part par là. Combien j'ai sur Samarkand Deux vers Perse. Je pourrais transférer plus vers la Perse. Ou alors on tire directement vers euh, la Perse avec lui. Lui il pousse vers Samarkand. Ce qui m'intéresse le plus, une fois qu'il sera arrivé, ce serait plutôt la Perse. Ah, oh, il faut que j'accepte. Ah, c'est bon, il s'est rendu compte que c'était ce, ce qui m'intéressait le plus. Je transfère 4 vers la Perse et je pense que les revenus de la Perse y arrivent plus dans mes mains. Il y a encore des gens qui tirent. C'est Gênes qui tirent quasiment tout. Ils ont un comptoir commercial. Ah, c'est. Attendez. Valeur conservée. Gênes, il tire 11, c'est ça en fait. Hospitalier, Venise, après c'est des Poupouyèmes C'est surtout Gênes, qu'il faudrait que je... Je pourrisse, je sais pas trop comment Ils ont peut-être des bateaux en fait Ottoman, Gênes Province relevant à Soano, ils ont 41 Waouh Et zéro avec les bateaux Donc c'est pas les bateaux qui les aident Est-ce que moi j'ai pas des bateaux d'ailleurs Si, quelques-uns, on va... Protéger le commerce à Constantinople Si tu m'envoies que 30001 par contre euh... voilà faut pas sous-estimer une armée de 20 000 hommes quand même ça m'embête qu'ils servent sur la bohème euh, eux c'est plutôt des territoires que j'aurais aimé voir euh, redonner à la Hongrie Le, sur l'Autriche la bohème se sert sur l'Autriche ils ont même revendiqué. Bon, c'est pas des provinces que j'ai revendiqué ma part aussi, mais. Tout ça c'est censé être hongrois. Euh, ce que je pourrais faire autrement. C'est faire des conquêtes. Enfin, faire un bon score de guerre sur l'Autriche. Et faire une paix blanche où je réclame des. Non, je ne veux pas dépendre de ma démonstration de force, j'ai déjà oublié. La mémoire courte, hein. Je pourrais revendiquer en fonction de la proximité avec mon pays plutôt. Bon. Peu importe, peu importe. Euh, Moscovie. Quand est-ce que ça s'arrête avec moi février on les a tués la moscovie est en guerre contre oirat et tsang attaquant face à oirat probablement ouais ils considèrent toujours qu'ils peuvent euh, s'agrandir sur les peuples moins forts de l'est c'est le bon moment pour arrêter cet épisode, j'espère que ça vous, aura... ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour un prochain.